Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, docteur Walid Aboud. Je suis agrégé de physique et je suis docteur d'état et sciences de l'université Claude Bernard Lyon 1. Je suis professeur de physique à dans l'enseignement supérieur à saint étienne et à l'université catholique de Lyon. Je suis donc à la faculté des sciences. De... Pour ce qui est de l'UNIVA, euh, l'année 2021-2022, euh, euh, ce sera mon quatrième cours. J'ai commencé d'abord avec euh, le thème de l'Iran, un cours sur l'Iran, euh, que nous avons pu mener euh, comme il faut. Et puis l'année euh, d'après, nous avons eu un cours euh, sur la route de la soie. L'année dernière, mon cours s'intitulait « Le dernier siècle des chrétiens d'Orient ». Et pour l'année prochaine, je propose un cours qui s'intitule « Le Moyen-Orient, un Orient si proche », pendant lequel je vais traiter d'abord le premier thème, le premier chapitre sur le Liban, qui est mon pays natal, le deuxième thème sera sur le conflit israélo-palestinien et ses implications sur le Moyen-Orient et sur le monde, hein, au-delà du Moyen-Orient. En troisièmement, les révoltes arabes, une mise au point de ce qui s'est passé après les printemps ou les révoltes arabes, dix ans après, hein, on est, euh, qui, a, qui ont commencé en 2010 et donc maintenant on est à douze euh, ans euh, après, le chapitre suivant sera sur la Syrie et je l'intitule euh, Syrie, la guerre du monde. C'est le pays qui a souffert et qui continue à souffrir euh, des, des suites des printemps euh, arabes. Après, en cinquièmement, ce sera sunnite-chiite, le conflit du XXIe siècle avec point d'interrogation. Donc c'est pas une affirmation, c'est une interrogation et je l'aborderai, je, je l'expliquerai. Et puis, le dernier cours sera sur les nouvelles puissances régionales. Les nouvelles puissances régionales, nous verrons, donc, à la rentrée 2021-2022, de quoi il s'agit, et je vous invite à vous inscrire très nombreux. Je vous remercie. Au revoir.